Mourir, mourir de rien, c'est la question que je pose. Prends-la, ma vie, je t'en convie de tes doigts virtuoses. Peux-tu partir pour m'oublier et me laisser morose sur le réseau pour te noyer C'est la question que je m'en Prends-la, prends-la, ma vie prends voilà, la voilà, ma vie, je m'ennuie non, non, non, non, non, non, non, non. Quand mon oreille dix fois espère la source de ta bouche La musique de ton corps sur ma guitare manouche toi tu ne penses qu'à naviguer sur des réseaux trop louches Et me laisser compter les pieds, là tout seul sous la douche Prends-la, prends-la ma vie Prends-la, prends-la ma vie Je m'ennuie mmh. J'ai pas envie, dans ma mémoire, de porter ton histoire Les photos de ta vie, je trouve ça rasoir Fais-moi mal, oui mais pas trop, joue la mon oh. Manant trop beau sur ton piano, plutôt que tes textos Prends-la, prends-la, ma vie. Prends-la, prends-la, ma vie. Je m'ennuie. Na, na, na, na, na, na, na, na. J'ai pas envie de mourir sans avoir éclairé ton regard dans mes yeux pour les faire voyager J'ai pas envie de souffrir, de souffrir de moi Dans tes bras, je veux rester et pas finir dans le noir Prends-la, prends-la ma vie Prends-la, prends-la ma vie je m'ennuie.